Alors vous allez me donner votre prénom s'il vous plaît Alors Guillaume, je suis infirmier de profession. Je viens de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et aujourd'hui je défends nos métiers, nos conditions de travail. Et pour nous on ressent, c'est un peu la goutte d'eau, le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Ça fait un an et demi qu'on on trime aux dépens de notre vie familiale, de notre santé, de, de, de, de notre vie privée pour soigner la planète, quoi, soigner les Français. C'est normal, c'est notre devoir. Mais derrière, en retour, on n'a toujours pas d'amélioration de, de nos conditions de travail. On ne remplace toujours pas les effectifs absents. On continue à fermer des services par manque de personnel, des urgences, des SMUR. Et aujourd'hui, le plan santé 2022 de ce gouvernement, euh, qui avait été décidé avant la pandémie, se poursuit. Donc on continue à labelliser des hôpitaux publics dits de proximité en fermant des urgences et des réa. On continue à à attaquer le statut des fonctionnaires avec la contractualisation et la réforme du service public avec la fin des CHSCT et nous ce qu'on dit c'est que par rapport à une pandémie il n'y a pas que la question de la vaccination mais il y a déjà la question de l'hôpital pour faire face il y a la question de la recherche publique aussi aujourd'hui quand on voit les labos privés les dividendes des actionnaires avec les conséquences des vaccins que pour les pays riches et une augmentation des prix donc nous on est sur la levée des brevets, un pôle public du médicament on veut un hôpital public pivot de notre système de santé, mais avec des EHPAD publics, centres de santé publics. Euh, et après, ben, c'est vrai que la santé, euh, c'est la, la une des faces de la même pièce, avec la sécurité sociale, entre autres. Euh, la caisse d'assurance maladie qui continue à financer nos, nos soins. Et après, ben, là, il y a mon camarade de la CAF qui pourra expliquer aussi que dans la période, malgré la pandémie, on continue à attaquer les moyens de vivre des Français, euh, de la population, et en particulier les plus précaires. Donc je ne sais pas si Lionel, tu veux rajouter Alors, un mot sur ce Juste avant de, de lui céder la parole, moi, je voudrais juste euh, mettre le point sur quelque chose que, qui paraît aberrant, il paraît qu'en France, c'est le seul pays, depuis le début de la pandémie, qui a, au lieu d'augmenter les lits, qui les a diminués, au contraire. Il a continué à ah diminuer ouais. les lits. Moi, je prends juste la PHM, la psychiatrie. Euh, ils veulent restructurer en pleine pandémie, faire partir 35 aides-soignants, fermer une unité. Aujourd'hui, on a dû fermer 65 lits par manque d'effectifs et liés aux travaux. Donc oui, tout à fait, les conditions de travail aujourd'hui sont pires qu'avant la pandémie. Le monde d'après, il est pire que ce qu'avant, et les politiques ils continuent ce qu'ils nous font depuis plus de 30 ans, à nous enlever les moyens et à nous empêcher de répondre aux besoins des populations. Rien n'a changé. Et pour l'action sociale, c'est la même chose. Pour la protection, c'est pareil. Oui. Ouais. Alors, cette action sociale, qu'est-ce que vous la devez protection. faire de plus pour les gens aujourd'hui Pour vous faire comprendre. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, si euh, on a pu amortir en grande partie les effets de cette crise sanitaire, c'est grâce à notre protection sociale, c'est grâce à notre sécurité sociale qui massacre méthodiquement depuis des années, euh, depuis plusieurs années. Et nous, c'est pareil. On souffre du manque de moyens du manque d'effectifs, euh, on, a, on a plus, euh, je veux dire, on a des métiers qui sont, euh, alors qu'on aurait besoin plus que jamais, et surtout dans la période, d'un accompagnement humain et social des populations euh, en souffrance et en détresse au contraire on déshumanise nos métiers on ne reçoit plus personne on laisse les gens se débrouiller avec des plateformes téléphoniques ou avec internet et c'est ça aujourd'hui euh, voilà, nous on se bat contre ce projet de, de société inhumain et au contraire on demande à ce qu'on puisse euh, réinvestir euh, nos missions et avoir les moyens de, de pouvoir euh, les assumer correctement oui tout simplement faire votre travail faire notre travail exactement quand même... faire notre travail euh, correctement et tel que voilà tel que nous les anciens nous l'ont transmis et, euh, et être au plus près des attentes des gens aussi. Parce que les, les, les, les, je veux dire les, euh, la population a besoin, euh, est dans l'attente de cet accompagnement euh, social. Parce que juste pour finir, si on regarde l'investissement qui est fait justement pour le contrôle du pass, pour tout ce qui est mis en place. Pour 68 pouvoir... millions d'euros pour les hôpitaux voilà. par mois juste pour contrôler le pass à l'entrée et en même temps on supprime des effectifs. Ce qui est lamentable, c'est qu'une fois l'obligation et le pass sanitaire, on commence à développer la prévention avec des centres de vaccination par site, machin. C'est scandaleux. Il faut redonner à la médecine de prévention toutes ses capacités. C'est anormal qu'une cadre elle sache que je sois avec, que si je suis vacciné ou non. Ça ne la regarde pas. Secret professionnel. Et là, des révocations. Nous, chez nous, ils parlent de révocation, alors que le gouvernement, il parle de mise à pied. Donc, à un moment donné, on a des directions très malveillantes, nous, sur la PHM. Oui, et puis en même temps, vous savez très bien que euh, l'obligation rudomale fait que les toutes les... Toutes... Tout, pat tout patron, disons, qui se licencie, est en tort. Exactement. Il faut le signaler ça quand Exactement. Même. Et il y a autre chose qu'on ne parle pas, c'est que la vaccination, euh, ben c'est les plus précaires qui sont le moins vaccinés aujourd'hui. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on fait à destination de ces populations C'est une pandémie. Les pays riches, c'est 15% de la planète. Comment on veut combattre une pandémie en, en vaccinant 15% de la planète Donc il y a la question des levées des brevets, immanquablement. Donc on voit bien que c'est des choix politiques et ce n'est pas que des choix de santé comme on vient nous le faire croire. Et, oui. et c'est lamentable de mener un débat politique sur la vaccination, c'est un débat scientifique. Sur la sécurité sociale, si je peux me permettre de rajouter quelque chose, oui, oui. c'est exa exactement la même chose. C'est à la base euh, un projet de, de, de société et c'est un enjeu aujourd'hui euh, national et un enjeu de société pour toute la population. Et on est soumis, alors soi-disant, à des... Euh, à des règles de logique budgétaire, économique, etc. Alors qu'en fait, on voit très bien que derrière tout ça, il y a une volonté purement politique et idéologique de détruire notre sécurité sociale et de détruire toutes les pentes de notre protection sociale qui étaient à la base, chacun reçoit selon ses besoins et paie selon ses moyens. Et aujourd'hui, c'est toute cette logique-là qui est détruite euh, au, et, euh, et au contraire, une propagande avec euh, des contrôles, etc., des contrôleurs embauchés, chez Atouva, les brigades Covid dans, les, dans la Sécu, etc. Donc ça répond vraiment à une, une idéologie de. de casse et qui vise aussi à faire passer euh, les, les populations, les allocataires, les assurés comme des fraudeurs potentiels, ce qui est abominable. Il faut savoir qu'à la CAF, on a à peu près entre 30 et 40 de non-recours au droit sur certaines prestations, comme le RSA par exemple. Ce qui est quand même monstrueux, c'est-à-dire qu'on fait le pari que les gens ne vont pas faire valoir leurs droits et vont laisser tomber, vont s'épuiser et vont finir par laisser tomber. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on combat bien sûr à la CGT et qu'on continuera à combattre. Et en tout cas, voilà, je crois que vous êtes rejoint par de nombreuses personnes. Merci, voilà, beaucoup. merci beaucoup. Monsieur, vous voulez rajouter un mot peut-être ah Ben Moi, je travaille dans le privé. Donc, euh... ah, alors. À santé privée. La santé privée. Donc, euh... Le problème qui se passe, c'est qu'ils enlèvent aux hôpitaux publics. Et directement c'est l'hôpital privé qui, qui le récupère. Ils ne le récupèrent pas en lit, ils le récupèrent en lit d'ambulatoire. Donc ça veut dire que dans la journée, le même lit va être loué deux, trois fois même plus. Donc euh, le problème c'est pas.. On n'est euh, pas contre le vaccin. On est contre l'obligation de se faire oui, vacciner. Voilà, de, de montrer un passe. Euh, là, euh, quand je veux reprendre le travail, le problème c'est qu'on va mettre un corps, comme il a dit les camarades, ils vont mettre euh, euh, un gardien mais quel droit il a de savoir si je suis vacciné, si, si j'ai l'hépatite B, si j'ai l'hépatite C. E. En sachant que dans, dans le milieu hospitalier, nous n'aurons pas le droit de lire si quelqu'un a une hépatite, ou s'il si, euh, a le sida. on n'a pas le droit. C'est le secret médical. Donc ça s'appelle le secret médical. Donc moi je suis contre tout ça. De quel droit un gardien, quand je vais arriver, va ben me demander mon passe Comme quoi Tout simplement. Voilà, quand vous prenez une voiture, c'est normal qu'on vous demande votre permis de conduire. Oui, ça c'est logique. Ah ben oui, ça se Mais dit. quand euh, on vous demande votre passe sanitaire, c'est le pas pire, Le c'est que, que là, euh, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, euh, qui habitent dans des quartiers plus ou moins pauvres, entre guillemets, euh, défavorisés. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir aller faire des courses parce qu'ils n'ont pas de passe sanitaire. C'est quoi C'est. Là, on a découvert quand même une loi où il est interdit oui, oui. de, de manquer euh, oui, l'approvisionnement de la eh population. Oui. oui, non, mais ils vont trouver. Ils sont toujours en train de mentir. Oui, ah oui mais... comme la première vague, comme il la deuxième, comme la troisième et la quatrième, ils mentent toujours. Donc, moi, j'invite M. Olivier mais... Véran quand tous les soignants vont, vont commencer à démissionner, qu'il n'a qu'à prendre ses équipes et faire le travail qu'ils font les vrais soignants. Voilà, parce que moi je travaille dans une clinique je suis grand gardier, on garde les gens. Même si je ne suis pas infirmier, même si je ne suis pas euh, euh, aide-soignant, je les invite à venir passer une journée, mais pas une journée organisée, une vraie journée de travail de soignants, voilà, Pas préparé. Pas préparé, <rire> pas, euh, qu'ils qui, qui aillent en, en soins d'urgence, quand euh, ils reçoivent des patients, qui, qui leur parlent mal, malheureusement. Il va comprendre ce que c'est le milieu de travail, parce qu'il a oublié d'où il vient. Monsieur Olivier Véran a oublié d'où il vient. Eh oui, c'est ça. A eh oui, il vient, eh oui, il vient ça. du, du public. De en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Votre prénom, c'est comment Michel. Michel. Donc, Michel. En tout cas, Michel, voilà, ça sera ce sera Oui, voilà. ok. Ben merci beaucoup. Donc, c'est la réalité des <rire>